Salut, salut, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouveau cette nouvelle vidéo YouTube, dans ce nouveau contenu, bref, peu importe, là où tu me regardes, là où tu me suis, là où tu m'écoutes, euh, je suis toujours ravi de savoir que tu es là et que tu commandes, que tu kiffes, que tu aimes, que tu partages. Et tout ça, c'était des messages. Voilà. Euh, donc, si tu veux bien le faire, ça me fera plaisir. Aujourd'hui, je suis dans mon petit jardin dans le sud de la France. Euh, on n'a pas encore remis en route le camping-car, mais ça ne serait tardé. Ceci dit, dépendamment de quand je vais publier cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà en route. Et ça, c'est la joie du, de la programmation. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet hyper, hyper important. En tout cas, qui me semble très, très important. Je vais te parler de, du, du, de, de, de la quantité de travail qu'on doit mettre pour réussir. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que, en toute sincérité et en toute transparence, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui à 50 ans. Après plus de 9 ans de, d'indépendance, je suis indépendant, je suis à mon compte depuis plus de 9 ans avec des hauts et des bas, j'en ai déjà parlé, je le partage régulièrement sur mes différents réseaux. J'en ai parlé aussi dans mon livre, Histoire d'une transition. Et la difficulté, à mon goût en tout cas, c'est que, moi, j'ai grandi avec euh, des croyances, comme beaucoup, on a des croyances qui, qui nous viennent de nos parents, qui nous viennent de, euh, de l'école, qui nous viennent de la société. Euh, ça a commencé petit, où j'avais, euh, euh, je, je m'entendais beaucoup dire, euh, si tu travailles pas, tu vas réussir à rien, donc travail, travail, travail. J'avais aussi l'exemple euh, de parents qui travaillaient énormément du, du lundi au samedi soir, du lundi matin au samedi soir, donc très, très, très occupés. À travailler euh, et puis à l'école finalement si tu regardes bien on te dit la même chose euh, bon euh, euh, axel crevaux euh, 5 sur 20 bon faudra peut-être travailler un peu plus boum à un moment quand tu as une mauvaise note c'est forcément que t'as pas assez travaillé euh, quand tu te retrouves en entreprise si tu as des, des responsabilités si t'as si pas atteint un objectif on va souvent te mettre en avant le fait que euh, c'est parce que tu n'as pas mis assez de quantité d'efforts parce que tu n'as pas mis assez d'efforts pour y arriver que ça se passe comme ça. Et à aucun moment en tout cas, je trouve, à aucun moment on va aller analyser un petit peu plus d'autres raisons qui ont fait que tu n'as pas réussi. Pourquoi est-ce que tu as eu ce 5 sur 20 sur un devoir en mathématiques Peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que tu n'étais pas là, peut-être que peut-être que peut-être que et le truc, c'est qu'après, on se balade avec ça. Et quand on se retrouve, quand on est salarié, c'est assez facile, entre guillemets, parce que c'est, j'ai un contrat de travail, je dois travailler 7h, heures, 8h heures par jour, peu importe, bref, j'ai une quantité de travail à fournir, donc il faut que je le fasse pour être payé à la fin du mois. Et euh, quand je me retrouve, là, là où la difficulté arrive, c'est quand je me retrouve indépendant, parce que quand je me retrouve indépendant, finalement, je me lève. À quelle heure C'est à moi de voir. Euh, à quel moment je travaille C'est à moi de voir. Euh, bref, qu'est-ce que je fais, et est-ce que je vais être plus efficace, est-ce que je vais avoir plus de résultats, si je me lève à 5h du matin, que je commence à travailler tout de suite, que je travaille, que je travaille, que je travaille, et que j'arrête à 22 23h, que je vais me coucher, que je recommence le lendemain, et je fais ça 7 jours sur 7, est-ce que je vais avoir plus de résultats en faisant comme ça, ou pas La question est posée, et moi j'aimerais bien vous lire en commentaire, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses, fondamentalement, parce que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Moi, je suis en train de réaliser aujourd'hui que ce n'est pas tant la quantité de travail que tu vas mettre euh, dans ton activité. Et ça, alors, on va dire quelle que soit l'activité, attention, bémol là-dessus, si tu as un commerce euh, que tu dois ouvrir le matin et fermer le soir, c'est certain que si à un moment donné tu dis bah moi mon commerce il est ouvert de 9h à 10h tous les jours, tu auras potentiellement moins de résultats que si tu es ouvert sur des horaires traditionnels, 9h, 19h, 9h, 20h, du lundi au samedi, c'est certain. Mais quand tu es indépendant, que tu dois développer, par exemple, j'en sais rien, moi, de la formation en ligne, du marketing relationnel, euh, de l'affiliation, bref, que tu dois travailler sur certaines choses et sans même parler d'automatisation. Euh, quelle est la quantité de travail qui convient de faire, quelle est la quantité de travail qui convient de mettre. Nous, dans notre activité, on a pour habitude de dire aux gens qui rejoignent notre, notre équipe, en tant que partenaire, on a pour habitude de dire, il faut imaginer mettre une heure par jour minimum, parce que cette activité, elle est ouverte aussi aux gens qui font autre chose. Donc, moi, je suis à plein temps sur une autre activité, par exemple, et je décide de monter mon business en parallèle pour euh, dans un premier temps faire un complément de revenu et plus tard voir si peut-être ça pourrait pas devenir mon activité principale je vais pouvoir le faire à partir d'une heure par jour après quand on est à plein temps sur cette activité complémentaire ce qui est mon cas euh, je, je suis à plein temps sur mon activité de, de marketing en marketing relationnel et ben, à ce moment là c'est quand est-ce que je commence le matin et quand est-ce que j'arrête et en fait je crois que moi, ce que me montre la vie, ce que, ce que j'apprends au quotidien, c'est que c'est pas tant, faut que tu fasses 8 heures par jour, faut que tu en fasses une, faut que tu en fasses deux, faut que tu en fasses 12. C'est plutôt quelle énergie tu mets derrière cette activité que tu fais Quelle énergie tu mets derrière les efforts que tu fais Est-ce que tu fais ça en mode, oh, il faut que je fasse ça Si je prends moi mon exemple, par exemple, je vais connecter avec des gens et là, je vais dire, oh, il faut encore que je connecte avec des gens, oh, il faut que je discute avec des gens Oh là là, faut que je réponde aux commentaires. Oh là là, faut que je réponde aux messages. Oh, il faut que je fasse des vidéos pour TikTok. Oh là là, faut encore que je monte des podcasts. Faut que je monte des vidéos pour ma chaîne YouTube. Oh, faut que je fasse des photos, faut que je fasse. Hmm. Là, je risque fort de mettre une énergie négative sur tout ce que je vais faire, qui risque d'avoir vraiment un impact très très mauvais sur ce que je fais. En plus, c'est vrai que quand on développe sur les réseaux sociaux, il vaut mieux y aller avec un minimum de sourire, avec un minimum de, de choses sympathiques, plutôt que de faire la tête et puis de faire sentir que, pff, oh, ça saoule, il fait encore moche. Tu vois un petit peu tout ça, en fait. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui est le principal. C'est quelle énergie tu vas mettre sur ce que tu fais? Dans quel sens tu vas le prendre? Comment tu vas, comment, ouais, comment tu vas, comment tu vas faire ça intelligemment? J'ai envie de dire. Il vaut mieux faire moins, mais bien poser dans une belle énergie avec, alors, évidemment, en s'organisant aussi, euh, ce que je veux dire par là, c'est que si tu passes 12 heures par jour devant ton ordinateur à papillonner sur les réseaux sociaux sans jamais poser l'action juste, ça va être compliqué. Euh, c'est sûr que, en règle générale, quand on développe une activité, on a souvent, on a besoin de trouver des clients, on a des, besoin de trouver des partenaires, quel que soit le domaine d'activité. Euh, et c'est certain que si on ne fait que regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux sans jamais intervenir, sans jamais se montrer, sans jamais poser des actions, bon, ça va être difficile. Bref. Je pense que c'est ça. Et j'aimerais encore une fois, j'aimerais bien te lire en commentaire, savoir ce que toi t'en penses. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est de faire les choses juste, avec justesse, et c'est de les faire surtout, surtout dans une belle énergie, dans un, dans un avec plaisir. Et ça, ça se définit quand tu avant que tu montes ton business, c'est est-ce que ce business potentiellement il va, il va me plaire. Donc, est-ce que ce qu'on me présente me plaît. Est-ce que euh, les gens que je vais rencontrer, les partenaires avec qui je vais travailler quand je le veux, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que, est-ce que tout ça, je me vois le faire dans la durée? Est-ce que je me vois faire ça sur X mois, X années? Ça, c'est important parce que sinon, ça fait, je commence puis j'arrête parce que bon, j'ai pas non plus la force de dessuyer des refus, dessuyer des gens qui veulent pas, etc., etc. Donc, c'est mon grand conseil du jour, c'est vraiment de poser les actions dans le, dans le bon sens et, et ça va tout ça, ça va, mais ça, ça fera peut-être l'objet d'un autre, autre podcast, d'une autre capsule C'est ça va avec la confiance en fait c'est que, à un moment donné si on pose les bonnes actions je suis persuadé que le reste suit en fait euh, on va l'appeler l'univers l'univers se met en route et nous aide, nous met sur le bon chemin mais tout ça, ce sont des croyances et euh, effectivement, on pourra en reparler donc, je vais le dire pour la troisième fois mais ça me fera plaisir de te lire dans les commentaires et puis N'hésite surtout pas, mets-moi des commentaires, euh, mets-moi des étoiles sur euh, mes podcasts, mets-moi des commentaires, mets-moi des, des pouces, partage, abonne-toi sur mes différents contenus, sur mes différents réseaux, encore une fois, quel que soit l'endroit où tu me vois, où tu m'entends. Je te souhaite une excellente journée, porte-toi bien et à très bientôt. Bye bye.